Bonjour et bienvenue, je suis Armelle Simine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la lecture des blocages inconscients et la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures. La lecture des blocages inconscients permet de cibler la source du problème qui est sous-jacent à la question de surface que vous allez déposer. Cette lecture va permettre justement d'avoir du sens et de la clarté dans les difficultés que vous traversez. La déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques va permettre de déprogrammer de dissoudre ces mécanismes bloquants et inconscients de votre passé qui vous empêchent d'être heureux ici et maintenant et qui sont à la source de ces situations répétitives. J'interviens à deux niveaux, je vous accompagne pour un changement intérieur si vous avez un mal-être, une blessure passée, un manque de confiance en soi ou d'estime de soi ou une maladie. Je vous accompagne également pour un changement extérieur si vous souhaitez transformer certaines situations de votre vie, comme sortir du célibat et rencontrer l'âme sœur, réharmoniser votre couple. Ça peut être aussi sortir des conflits familiaux ou bien faire fructifier votre entreprise et gagner plus d'argent ou régler des dossiers juridiques qui n'en finissent pas. Mon approche est essentiellement quantique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'interviens au cœur de votre vibration intérieure pour vous permettre d'obtenir des transformations dans les événements de votre vie de manière concrète. Durant les séances individuelles, je vous offre des outils simples et adéquats pour vous permettre d'initier votre propre changement. Quel que soit ce que vous avez traversé, rien n'est une fatalité, tout est infiniment possible. Je donne des consultations individuelles dans mon cabinet et aussi à distance par Skype. J'anime des ateliers collectifs et des séminaires. Je vous propose aussi des formations en ligne de différents thèmes que vous allez retrouver sur mon site internet wwwarmel timinecom Vous pouvez aussi me trouver sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Youtube et aussi LinkedIn.